Bonjour à tous, alors je vous invite à regarder ma dernière vidéo où je parle de l'année 2026 en disant que ce sera autour de cette date là qu'il y aura la troisième guerre mondiale et euh, la mise en place euh, du nouvel ordre mondial avec euh, l'antéchrist euh, en tant que bah, dictateur mondial en fait et euh, donc voilà comme, comme je dis des choses euh, qui sont... Qui, qui pourrait être censuré par YouTube, je, je préfère euh, vous renvoyer vers euh, Bitchut, sachant que dans la description de la vidéo, euh, je vous mettrai quand même le, le texte que j'ai utilisé pour cette euh, fameuse vidéo. Voilà, à très vite.